J'ai dormi Bonjour et bienvenue à la question métier. J'espère que vous avez passé une bonne semaine euh, en isolement avec euh, le Varis qui se promène comme celle-là. Et je euh, voudrais, vous, euh, voudrais que vous, euh, vous dire de... Euh, bonjour à M. Denis Gagnon, professeur d'anthropologie de l'école Saint-Boniface. Et ça fait qu'on revient dans quelques secondes avec lui. Il va nous expliquer euh, les affaires qui se passent euh, dans, le, dans les affaires métiers et dans euh, le domaine métier aujourd'hui. Pour que ça commence bien le matin, n'oublie surtout pas Ta toilette, ton déjeuner, ton travail de la veille, préparer ton dîner Ok, ça c'est fait Et il est 8h Dernière étape, respire Et souris Ta journée ne se fera pas sans toi Et pour un départ, des mieux réussis Écoute de 6h à 9h Ton émission matinale est là pour te donner un coup de main Dans tes tâches quotidiennes jusqu'au travail, avec CFRH, ça commence bien le matin tous les lundis et samedis sur CFRH 881-1067, nous vous offrons un voyage musical, gracieuseté de musique du monde. La ton papa La ta maman portugaise, aba, aba. Bouger, ça va bouger, bouger, ça va bouger, tes balles. musique du monde tous les lundis, et samedis à 18h sur CFRH 881 167. <rire> Ça va bouger, bouger, bouger, bouger. Relaxer au maximum le dimanche soir en sirotant un café ou du bon bourbon, écoutez leur jazz. Au 881 106.7 CFRH votre radio franco. Je suis malheureuse d'avoir si peu de Je ne mange pas pour de la chanson française sur des airs jazzés ou encore le meilleur du jazz instrumental contemporain, soyez au rendez-vous. Le Jazz, dimanche, de 20h à minuit, sur CFRH 881-167. CFRH 881-167 est fier de saluer et de soutenir tous les militaires ainsi que leurs famille de la base de Borden. On vous le dira jamais assez... Merci d'être là. CFRH 881 1067. On est de retour à la question métier. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Denis Gagnon, professeur de l'Université Saint-Boniface en anthropologie. Bonjour, M. Denis Gagnon. Bonjour, Denis. Bonjour, M. Boucher. Comment Bonjour, ça va aujourd'hui? Aujourd bien, oui. Oui, très Merci bien. Merci pour l'invitation. Ah, très bien. Euh, voudrais tu nous parler d'un peu de ta carrière au commencement, comment ça a commencé euh, en anthropologie? Euh, disons que j'ai débuté l'université sur le tard mm. à l'âge de 33 ans. Mm. J'ai à l'université Laval, j'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doctorat en anthropologie. Je m'intéressais aux pratiques religieuses des montagnets de la Basse-Côte-Nord parce qu'on ont une religion très particulière qui est un mélange de chamanisme et de catholicisme. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc, j'ai fait ma thèse sur leur dévotion à Saint anne de beaupré au personnage de Saint anne les pratiques qu'ils ont. Et en 2002, j'ai reçu un appel du doyen de ce qui était à l'époque le Collège universitaire de Saint-Boniface pour savoir si j'étais intéressé à avoir un, un poste de professeur en anthropologie j'ai accepté, euh, ma femme et moi, on est déménagés et je suis arrivé ici en 2002, en au cœur de la nation métisse de l'Ouest, euh, métis du Manitoba, et c'était comme le temps de changer un peu de sujet d'étude. Si on était à l'époque aussi de l'arrêt parlé, qui a vraiment marqué l'identité métisse au Canada d'une façon euh, drastique en 2003, et en 2003 est apparu un programme, de un concours pour les chaires de recherche pour les petites universités. Okay. Parce que les chaires de recherche du Canada, c'est toujours les grandes universités qui vont les chercher, Toronto, Laval, oui, oui, l'Université oui, oui, oui. de Montréal, la mm -hmm. euh, Colombie-Britannique. Donc, on fait un concours pour les petites universités. Il y avait 18 petites universités et ils offraient un maximum de 10 chaires. Donc, j'ai développé un programme de recherche. Sur l'identité métisse. Et j'ai eu la subvention. Ouais. C'était une subvention de 5 ans, renouvelable un autre 5 ans. J'ai fait mon renouvellement après, j'ai aussi le renouvellement. Donc, pendant dix ans, j'ai pu me consacrer à des recherches sur l'identité métisse au Canada et dans le monde euh, d'une façon très, très libre, avec beaucoup de financement. Euh, j'ai eu en tout 1 million de dollars pour la recherche. J'ai engagé durant ces dix ans plus de 70 chercheurs qui ont travaillé avec moi, de tous les niveaux, du premier cycle de la maîtrise, doctorat, même des chercheurs au post doctorat. J'ai organisé des ateliers internationaux. J'ai invité du monde qui travaillait dans des pays où ils ont, ils ont aussi une problématique concernant l'identité métisse. Et donc, ça a été un euh, qui de penser très très vite. Et en même temps, au Canada, on a couvert, on a fait des entrevues, plus de 300 entrevues oui. dans les deux langues officielles, oui. dans toutes les provinces canadiennes, auprès de gens qui se disent appartenir à des communautés métisses. Ça, c'est la fusion métis, là, on va dire. Il euh, une grosse. Est-ce qu'il y a une différence entre les métiers, en, comme cela, le sujet de la différence entre les métiers de loi, c'est las, comme cela. De votre opinion, oui. est-ce qu'il y a une grosse différence ou il n'y a pas de différence? Euh, des, des différences, il y en a partout. Euh, si on veut les voir, <rire> chaque personne est unique en tant qu'individu. Et, et si on veut voir ça de façon, si on veut voir des similarités, similarités c'est autre chose. chose. Ouais. Ça dépend. Euh, c'est sûr que quand on veut diviser, quand on ne veut pas reconnaître certains groupes, ouais. on a l'accent sur les différences. Ouais. Quand on veut réunir des gens, réunir des groupes, supposons que quelqu'un déciderait de faire un regroupement pour tous les métis au Canada. Oui, là, à ce moment-là, on ira voir les similarités, oui. en quoi ils sont semblables. Donc, ça dépend toujours quels sont les objectifs de la personne qui s'intéresse à cette identité. Les similarités, on va dire, les euh, celles du Québec et l'Ontario, euh, euh, puis le Manitoba, il doit avoir une similarité certaine là-dedans. Parce que la traite de la fourrure euh, nous a fait. Oui, c'est un, un des points, euh, qui est à la base de l'identité métisse au Canada, c'est d'avoir formé des communautés avant que le gouvernement installe sa mainmise sur les territoires, sur les provinces et sur des sujets. C'est pour ça qu'en 1982, on a reconnu, dans la, dans la Constitution canadienne, l'article 35, que les métis étaient des Autochtones. Ça veut dire qu'ils étaient sur le territoire avant la mainmise du gouvernement. Donc, euh, il y en avait dans toutes les provinces, c'était des terres réservées au commerce des fourrures. Au Québec, on avait la seigneurie de Mingant, le domaine du roi, il y avait des terres de la couronne au Nouveau-Brunswick, dans les autres provinces, et euh, même dans l'Ouest-Canadien, l'Ouest-Canadien n'appartenait pas au Canada, il appartenait à la Bédoux-Son oui. jusqu'en 1870. Oui. Euh, le Canada appartenait à la... Euh, toute la partie de l'Ouest appartenait à de son Donc, la mainmise a euh, eu lieu à des époques différentes selon les provinces et territoires, mais à chaque fois, le gouvernement a reconnu que les gens qui vivaient déjà là, qui étaient les descendants de, des, des voyageurs, euh, qui s'étaient mariés avec des femmes amérindiennes, avec qui ils avaient eu des enfants, qui avaient formé des communautés, mm -hmm. avaient le statut d'Autochtone. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun droit qui était associée à cette identité. Mais elle était quand même reconnue partout au Canada. C'est que... Mais euh, au Québec, par exemple, la province ne reconnaît pas euh, les métiers euh, euh, dans ce province-là. Le gouvernement québécois, on va dire, ne reconnaît pas. Mais je m'excuse. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Ah, OK. C'est ouais. moi qui est, pas, euh, il est trop loin du micro. Euh, comme au Québec, comme celle là, euh, on dirait que le, le, le, le gouvernement québécois ne reconnaît pas les métiers. Est-ce qu'il y, y a des issues avec le gouvernement? Ils disent bon ok, il faut que le, le fédéral reconnaisse les métiers avant, ils affaires de même. Euh, Lorsqu'on parle euh, du gouvernement, euh, le gouvernement provincial ne reconnaît pas de métiers sur son territoire, mais mm. par contre, il y a des communautés qui sont allées en cours oui. pour faire reconnaître leurs droits et la couronne, à ce moment-là, a reconnu qu'il pas, qu'il ne pouvait pas être métis au sens de l'arrêt parlé. Oui. Parce que l'arrêt parlait, en Ontario, à Sault-Sainte-Marie, ils ont défini 10 critères très précis oui. pour être une communauté métisse historique titulaire de droit. Et à date, il y en a seulement une au Canada qui s'est classée, c'est la communauté de Sault-Sainte-Marie. Les autres communautés qui sont à l'extérieur des métisses de l'Ouest n'ont jamais réussi à rencontrer ces critères-là. Parce que c'est des critères qui sont très, très, très stricts. Ce qui n'empêche pas les communautés qui se métisses de célébrer leur identité. Il le, le gouvernement, la Couronne, n'empêche pas aux gens d'être métisses. Ce qu'il leur dit, vous n'êtes pas des communautés historiques titulaires de droits pour les raisons A, B et C. Mm. Mais ça n'empêche pas les gens d'être métisses. C'est juste qu'ils n'auront pas de droits de chasse et de droits de pêche, selon l'article 35, sur les terres de la Couronne. Ah, okay. C'est uniquement ça la différence. Ça ne touche pas à l'identité de ces communautés-là. C'est Tout le monde, qui, toutes les communautés qui se disent métisses au Canada ont le droit d'être des communautés métisses. Il n'y a aucune loi qui empêche ça. Par contre, c'est très difficile d'avoir des droits de chasse et de pêche selon l'article 35. C'est -ce là qu'il faut faire la différence. OK. Bien, aussi, Est-ce que la, la répartie, est-ce que c'est une affaire qui est un peu préjugée euh, contre le reste du, du pays, on va dire? peux t'approcher du micro un petit peu, s'il vous plaît? Euh, est-ce que... La, l'arrêt Palais, est-ce que ça serait une affaire qui était euh, préjugée contre le reste du pays, on va dire comme le Québec et les le Maritimes? Non. Non, non ce n'était pas préjugé, c'est que les métiers de Sault-Sainte-Marie revendiquaient le droit de chasse et de pêche comme communauté distincte. Il mm -hmm. euh, y avait, euh, parce que le père et le fils Palais sont allés chasser l'orignal, ils se sont fait arrêter, mais il y avait marqué, il y avait bagué l'orignal, il y avait tout. Ils avait tout respecté les lois, mais oui. ils disaient que c'était de la chasse de subsistance. Oui. Donc, ils sont allés en cours. Ils ont gagné à la cour de euh, la première instance. La couronne est allée en appel. Ils sont allés en cours provinciale, Ils ont gagné encore. La couronne est allée en appel. Ils sont allés en cours d'appel, en cours fédérale, cour fédérale d'appel et enfin la Cour suprême du Canada. C'est le prix 10 ans. Et ils gagnaient à chaque fois et c'est la couronne qui allait toujours en appel. Qui refusait de donner des droits à des métis, mais en fin de compte, la Couronne a dit oui. Euh, Excusez-moi, la Cour suprême du Canada a dit oui. Ce sont des gens qui ont une identité métisse, distinctive. Leur histoire le démontre, et ils ont à ce moment-là des droits selon l'article 35 de la, de la euh, Constitution canadienne. Et ça a été un précédent au Canada, et ça l'a fait un rod de marée parce que plusieurs communautés se sont reconnues chez les Métis de Sault-Sainte-Marie, qui ne sont pas des Métis de l'Ouest. Ça n'a jamais été des chasseurs de disons. Oui. Donc, et plusieurs communautés se sont reconnues et ils sont allés en cours également. Il y a eu environ une quarantaine de cas, de causes juridiques, pour des communautés dans différentes régions du Canada, même aussi au Manitoba, euh, des communautés qui n'étaient pas reconnues par la Fédération Métis du Manitoba, qui sont allées en cours. Euh, qui ont voulu faire valoir leurs droits, malheureusement, il y avait tout le temps des critères qui leur échappaient. Mais ça ne les empêche pas d'être des métisses. Mm -hmm. Et s'ils veulent chasser et pêcher, ils doivent acheter leur permis comme tous les oui, autres oui. Canadiens. Oui. Elle est là, la différence. Donc, ce n'est pas une discrimination concernant l'identité. C'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les attauteurs. Okay. Je donne l'exemple du Québec dans la cause Corneau. Oui. À la cause Corneau, au Québec, c'était des gens qui se métis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et lors de, de l'ordre du, du, du jugement, le juge leur a demandé en quoi ils étaient des autochtones, et ils ont fait faire leur, toute leur euh, leur généalogie, ont tout montré leur histoire, et des gens qui se disaient métis dans les années 1800... 70 jusqu'à 1880 à peu près, il était propriétaire de moulins de Syrie, c'était des entrepreneurs, des mmh. hommes d'affaires, donc le juge a dit écoutez, on est loin des autochtones qui dépendent de la chasse et de la pêche de surdistance pour leur survie. Donc cette raison-là selon moi et selon la couronne aussi, elle était valable. Oui. C'est que tu peux pas prétendre avoir des droits de subsistance quand ta subsistance ne dépend pas de la chasse et de la pêche, oui. euh, comme c'est le cas pour la plupart des communautés amérindiennes qui vivent en région isolée au Canada. Bon. Donc, ah. ce n'est pas vraiment une discrimination sur l'identité, c'est juste que ce sont des droits que, le can que la Couronne réserve à des Autochtones qui ont, ce, qui ont besoin de cet apport à leur économie, qui est la chasse et la pêche de subsistance. Oui. Ça fait qu'on va prendre une petite pause de trois minutes, là, puis on va vous y revenir, puis euh, on va euh, laisser parler euh, d'histoire, des affaires culturelles et politiques. C'est on en revient. On en revient dans quelques minutes. Pour relaxer après une dure journée au travail, vous pouvez faire du yoga, prendre un thé, une tisane, recevoir un massage ou encore faire une sieste. Par contre, si je me fie à la dernière étude publiée par l'Institut de recherche La Clé et Monette Incorporée, le meilleur moyen de relaxer, c'est en écoutant votre retour à la maison en semaine du lundi au vendredi dès 15h. Je vous avertis, il y a quand même quelques effets secondaires. Vous allez rire, vous allez vous amuser, vous allez même être informé sur tout ce qui se passe dans le coin. Quand j'y pense, ça vaut vraiment la peine. En plus, on m'a dit que l'animateur est sexy. On est de retour à CFRH 88.106.7 avec Denis Gagnon, professeur de l'Université Saint-Boniface et en, en anthropologie. OK, Denis, euh, on va parler un peu de, de, des affaires historiques. Ça fait que peut-être tu veux nous placer... Euh, euh, dans le domaine historique d'un bord à l'autre du pays, on va dire. OK. Euh, C'est disons que l'identité métisse est une des identités les plus complexes au monde. Parce que l'identité métisse, elle peut être vue de différentes façons. Être métisse, ça peut être une nation, ça peut être un ethnonyme, ça peut être une identité ethnique, ça peut être aussi euh, vu comme de façon euh, juridique. C'est aussi une catégorie sociale. Au niveau politique, c'est très, très, très complexe. Pour faire une histoire courte, dans tous les pays où il y a eu une colonisation européenne, que ce soit et dans toutes les régions de la planète où il y a eu une colonisation européenne, que ce soit en Sibérie, en Afrique, en Asie du Sud-Est, on est également dans le Pacifique. Ensuite, en Amérique centrale, en Amérique latine, États-Unis, Canada, c'est toujours le même modèle qui s'est produit. Dans un premier temps, ce sont des explorateurs et des commerçants qui vont s'installer. On est là pour des raisons commerciales. Ce sont des pays qui ont de grandes richesses qu'on veut exploiter pour les couronnes européennes. Pour les, pour les pays européens. Donc, si on prend l'exemple du Canada, on fait quelques établissements et ce sont des hommes seuls qui viennent. Les hommes sont seuls et à ce moment-là, vont commencer des, à créer des réseaux commerciaux, vont rencontrer les populations autochtones. La Russie, ça fait la même chose en Sibérie. Ce sont des Russes qui s'en vont en Sibérie, rencontrent des populations autochtones. On va avoir des enfants avec les femmes autochtones de la région vont se former des communautés mélangées, d'ascendance mixte, qu'on appelle des métis, euh, que ce soit au Vietnam, que ce soit euh, également au Congo, euh, même chose dans les Antilles, même chose dans le Pacifique. Et lorsque ensuite on va envoyer des armées pour pacifier la région, une fois la région qui est pacifiée, les femmes vont commencer à arriver des pays. Au Québec, ça arrive très tôt. C'est avec les filles du roi. Dans les années 1760, euh, les filles du roi vont arriver. Mais le reste du territoire, ce sont encore uniquement des hommes qui le parcourent. Avant qu'il y, euh, qu y ait des établissements canadiens-français dans les Grands Lacs, dans l'Ouest canadien, ça va prendre environ centaines d'années avant que ça s'établisse. Mais les hommes canadiens-français, ils sont partout, les voyageurs. Ils sont mm -hmm. aux États-Unis, tout le long des grandes rivières, le long des grands lacs. Ce sont tous les réseaux commerciaux qui vont le long des rivières, et ils établissent des communautés avec des femmes autochtones. Le français est la langue parlée dans toute l'Amérique du Nord. Ce n'est pas le Métis. La langue des Métis, en premier, c'est le français. Le Métis, c'est une autre histoire, c'est une langue unique qui est apparue uniquement dans la région de Turtle Mountain, dans, la région, dans une région Saskatchewan, et c'est une langue unique qui n'a jamais été parlée par l'ensemble des Métis de l'Ouest. Ça, il faut mettre ça clair, c'était le français. Donc, ces gens-là ont fait des communautés. Et lorsque la, colonie, la colonisation s'est faite, lorsque le Canada a pris le territoire, il fallait leur donner un statut à ces gens-là. Donc, on leur a demandé est-ce que vous êtes Amérindiens, est-ce que vous êtes Métis ou Indiens euh, C'est lors des traités numérotés qui ont oui. commencé dans l'Ouest, traité numéro 1, 2, 3, ça va jusqu'au traité numéro 12 d'un territoire du Nord-Ouest en 1912. Et on demande aux gens, est-ce que vous êtes métis ou indien? Si vous êtes indien, vous êtes, sous, vous êtes sous la loi sur les indiens, vous allez avoir un numéro, vous êtes, excusez, dans une bande, vous êtes enregistré et on s'occupe de votre subsistance. Si vous êtes métis, on vous donne des terres à titre individuel. Donc, beaucoup sont retournés auprès de leurs parents indiens cris. Euh, ça s'est fait beaucoup en Ontario, dans l'ouest de l'Ontario, euh, dans le lac des Bois, dans ces régions-là. Les gens, beaucoup sont retournés avec leurs familles indienne. D'autres sont allés plus avec les Canadiens français, dépendamment de ton ascendance. Et ils ont eu des terres qui ne finissaient pas par avoir. Beaucoup ont dû les vendre et ça le fait si on veut, une population qui a vraiment été désavantagée lors de la Confédération, parce que le gouvernement les a traités à titre individuel plutôt qu'à titre collectif. Si les Métis, en 1870, se seraient réunis et avaient dit, on a un chef qui est peut-être Mouriel, et c'est lui qui va traiter pour nous, à ce moment-là, ils auraient eu un titre collectif qui leur aura permis d'avoir une loi spéciale qui s'applique à eux. Parce qu'il faut bien comprendre, dans la Constitution canadienne, que ce soit depuis la Proclamation royale jusqu'à la Constitution de 1982, les Autochtones n'ont que des droits collectifs. Au niveau individuel, s'ils sortent de la réserve, ils sont comme les autres Canadiens. Ce sont uniquement des droits collectifs. Tandis que les Métis, eux, lorsqu'ils ont négocié, les scripts, les certificats qu'on leur a remis, c'était à titre individuel. C'est pour ça que leur droit autochtone a été éteint. Devant cette injustice, le Canada décide en 1982 de reconnaître les Métis comme étant des Autochtones. Mais ils n'ont pas de droits collectifs. Donc, ce sont les provinces qui vont se charger de donner des droits aux Métis des droits de chasse, des droits de pêche. Ça, c'est fait au Canada, euh, à Manitoba. Ça s'est fait également en Alberta, en Saskatchewan, où les métisses ont des droits provinciaux, mais ils n'ont pas de droits particuliers au niveau fédéral. Et présentement, c'est en train de changer très rapidement.